Voilà, merci beaucoup, madame la présidente, mesdames, messieurs, monsieur le maire honoraire. Voilà, je suis euh, une nouvelle fois très heureux de, de vous accueillir dans, dans ce théâtre danne Bon, Voilà, vous avez pris vos habitudes, nous aussi, voilà, on est très heureux de, de vous accueillir chaque année pour euh, ces journées d'échange. Voilà, j'espère qu'elles continueront. Bon, Serge, c'est certain, Serge Boubet a marqué... Euh, euh, ses, ses journées, hein. il était encore là, je crois, l'année dernière, hein. on avait fêté son départ. Voilà. Serge n'est plus là, mais la vie continue sans lui. Donc, l'histoire de, de Penautier et des, des personnes différentes est une histoire ancienne. Bon, la plupart d'entre vous le, vous le savez, hein. les plus jeunes peut-être pas, il y a presque 60 ans que, euh, dans Penautier, une personne... Plusieurs personnes, puisque bon, il n'y avait pas que Monsieur Grignon, mais c'est lui qui était le, le moteur, donc a créé les hirondelles. Voilà. Donc euh, les hirondelles n'étaient pas, pas à Penontier, je crois que la maison était euh, à Carcassonne. Hein. Voilà. Mais cette, euh, cette impulsion euh, est partie de Penotier. et je crois que ce, ce rapport entre les personnes différentes et le village de Penotier est parti de ce moment là. Autre événement majeur, et ça vous le, vous le savez peut-être aussi, c'est à qui qu'a été créé le premier CAT de France. Le premier CAT de France. Le deuxième CAT a été créé à Lyon. voilà. Et là aussi, il y a 50, 50 ans passés, 55 ans. voilà. Donc là aussi. Et aujourd'hui, la Penautier, c'est les foyers de vie. Des masses, l'IME. La maison de retraite, vous allez voir quelques images de la maison de retraite gérée par, par la commune, donc créée à l'initiative de Christian Bourrel euh, il y a dix ans maintenant, voilà. où il y a un foyer d'accueil médicalisé pour les personnes handicapées mentales. Voilà. dans cette, cette richesse que nous avons au niveau de, du village, c'est 270 personnes différentes sur le village, dont autant d'accompagnants bien sûr. Voilà. Donc c'est vraiment une richesse. Une richesse parce que ces personnes sont... Dans la vie du village, donc on les croise tous les jours. Et on ne peut pas sortir de la mairie, on ne peut pas sortir de chez soi, sans croiser une personne différente, échanger avec. Euh, je les appelle par le prénom aussi. Vous voyez la, les, les, liens de re, les liens amicaux qu'il peut y avoir avec euh, ces personnes-là. C'est vraiment une richesse pour notre, pour notre village. Deux exemples euh, récents. Le 30 mai dernier. Dans peut-être y était, nous avons eu la présentation d'ateliers de danse et d'expression corporelle faites par les ESAT de Penautier, Limoux et Rieux Minervois, dont la salle était comble. Et nous avons vu un spectacle magnifique, tant euh, du fait de, du travail qui a été fait en partenariat avec euh, Porte Sud, hein, mais également avec euh, ce que nous ont présenté euh, les, les moniteurs, mais également les personnes. Deuxième petit exemple pour terminer. Il y a deux jours, Jean-Pierre est là pour en témoigner. Voilà, j'ai reçu en mairie un petit groupe de travail qui travaillait sur. Donc, ils avaient préparé l'entretien qu'ils ont eu, qu souhaitaient avoir avec le maire. Voilà, dont je Mais j'ai été surpris et les questions qui étaient posées, qui étaient fondamentales. Qu'est-ce que la fraternité Qu'est-ce que la liberté individuelle là, Que l'on voit sur le, sur le mairie. Est-ce que les personnes handicapées sont, sont libres Est-ce qu'elles sont respectées là, Voilà. Les handicapées Voilà posées par ce, par ce groupe-là. Voilà, C'était très... Et Sylvie Gibert peut en témoigner aussi. Hein, voilà. Je ne serai pas plus long. Bonne journée Bonne journée. Merci encore d'être un peu nautier Et à très bientôt, à l'année prochaine. <rire> voilà. Merci monsieur.